Bonjour à tous. Euh, oui, effectivement, on va parler d'assurance qualité web. Alors, bon, voilà. Euh, je, bon, les gens qui travaillent dans l'assurance qualité, vous avez peut-être une image de l'assurance qualité qui n'est pas très rigolote. On est des gens pas forcément très rigolos, des procédures, des trucs, c'est pas un sujet très très sexy. Euh, L'objectif de cette conf, c'est de vous parler de mon métier, euh, de aussi de vous parler un petit peu de mon parcours, de vous dire un peu ce que c'est que ce sujet, puis assez paradoxalement, peut-être de vous faire aimer ce métier, ou en tout cas l'apprécier. Euh, donc voilà, donc vous verrez peut-être quelques emojis euh, traités en taille 800, euh, donc je me suis amusé à faire ça, Donc ça s'appelle « Assurance qualité web ». Euh, et il s'agit, on va parler de prendre soin des utilisateurs euh, et de prévenir les risques autour du site web. Donc bienvenue. Euh, je vais essayer d'être exact parce que je sais que vous avez faim. Euh, voilà, donc euh, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Euh, alors, bon, pour vraiment se mettre dans le bain, euh, on démarre avec euh, une recherche sur mon laptop. C'est une vraie recherche sur mon laptop où j'ai tapé successivement euh, « facture euh, ». Voilà, j'ai tapé euh, « invoice », j'ai tapé euh, « attestation ». Et là, en fait, alors je ne sais pas si ça vous arrive, moi, j'ai des tonnes de fichiers qui me remontent, qui sont des fichiers que j'ai récupérés sur des sites web. Et en fait, il euh, y a des développeurs, quand ils vont, ils vont générer une attestation sur des sites comme ça, bah, en fait, ils vont dire bah, « tiens, il n'y a qu'à l'appeler attestation ». Vous avez ce genre de truc ou pas Ça vous parle Alors ça, bon, typiquement, c'est quand votre comptable vous appelle... Euh, pour vous dire, moi, bon, j'aurais besoin de récupérer les factures de telle personne. En fait, vous ne savez rien, vous ne pouvez pas savoir où se trouve le bon fichier, où se trouve la bonne attestation, etc. Bon, ça, c'est un exemple. Donc Visiblement, ça vous parle en tant qu'utilisateur. Très bien. Euh, ça, c'est un autre exemple. Euh, c'est un, une photo que j'ai prise à la volée sur l'ordinateur le, le, de mon épouse, euh, qui était en train de faire une demande de subvention sur le site d'un département, vers chez moi. Et là, il y a une erreur. Le tiers passé ne possède pas la catégorie conforme au formulaire. Ça, ça semble assez clair. Euh, bon, OK. Alors ça, c'est un exemple type de ce qui peut arriver chez les utilisateurs. C'est un peu poussé. Hein, J'ai immédiatement, immédiatement dit ça, ça va aller dans une conf. On va le présenter. Alors, un truc qui peut aussi vous arriver de temps en temps, euh, genre depuis 20 ans, euh, de temps en temps. Alors, ça, ça, ça, ça doit vous arriver, j'imagine, comme utilisateur. Des fois, ce qui est beaucoup moins agréable, encore, c'est d'avoir ce genre de fenêtre quand on est... Euh, ou ce genre de capture quand on s'occupe on d'un site. Ça arrive à des petits sites, ça arrive à des très gros sites. C'est arrivé récemment, je crois, sur des certificats de sécurité sur Facebook, où ils ont une panne mondiale pendant quelques heures. Donc c'est vraiment des sujets... Mais alors, ce n'est pas du tout nouveau. Ça se produit, ça se reproduit, c'est tout le temps. Ah, Ça, c'est ce qu'on pouvait voir sur le site d'une candidate à l'élection présidentielle l'été dernier ou il y a deux ans. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient juste oublié euh, le fait de, de faire qu'on ne puisse pas voir le contenu d'un répertoire. Bon, ça, ça aussi, vous avez dû le voir un paquet de fois, alors voilà. Bon Ça, ça doit vous parler, hein. donc il y a euh, WP Content WP, euh, ça veut dire euh, Wallery Pécresse. Voilà. <rire> j'ai dis je tente cette blague ou pas, ok, on y va. Ah, alors, on peut aussi se faire plaisir sur ce qu'on voit au niveau de la qualité des sites. Ça, c'est des, des captures que j'ai fait cette semaine, donc on y va. Donc, bip, mais ils n'apprendront jamais rien, c'est bip de la bip. Je ne peux pas coller mon bip de password généré de 54 caractères dans la confirmation. Je ne vais pas m'amuser à taper à la main FFS. Bon, bip, j'en ai tellement plein le dos de ces bip. Impossibilité de coller un mot de passe. Vous voulez générer un mot de passe avec un gestionnaire de mot de passe. Vous avez un mot de passe complexe parce que vous aimez des sites sécurisés. Vous ne pouvez pas le coller parce qu'il y a une règle de sécurité qui date de 1912 qui dit qu'il ne faudrait pas laisser coller les gens. Donc, voilà, si. Laisser coller les mots de passe. Qu'est-ce que ça me gonfle tous ces sites où tu ne peux pas commander quelque chose sans créer un euh, bip-compte euh, » voilà. Je vous laisse voir. Bon. Ça vous parle tout ça, ça vous dit Alors ce n'est pas du tout nouveau, c'est souvent. Hein. Alors euh, On va se faire un petit retour arrière. Là, je vais vous parler de moi, de comment je suis tombé là-dedans. Euh, voilà. Moi, je suis chimiste. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Euh, j'ai fait une maîtrise de chimie et j'ai fait une spécialisation en assurance qualité. L'assurance qualité, en l'occurrence, quand on sort de la chimie, euh, il s'agit de, euh, de s'occuper de la qualité de ce qui se passe dans un laboratoire. Dans un laboratoire, c'est la qualité des résultats d'analyse, c'est les, les incertitudes de mesure, c'est la traçabilité, c'est des choses comme ça. Les procédures, les... Voilà. Euh, J'ai commencé à travailler dans le pétrole. Donc pendant à peu près un an. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le vin, dans la région de Bordeaux. Pendant cinq ans, je me suis occupé d'un labo. Euh, donc avec cette idée de, euh, comment dire, de garantir la qualité de ce qui sortait du laboratoire. Et c'était mon métier. Et là, euh, aux alentours de 2000, alors cette image, this is for everyone, ne date pas de 2000. Elle date de 2012 et de la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est Tim Berners-Lee qui affiche ça pendant la cérémonie des Jeux Olympiques à Londres. Euh, mais en gros, le web arrive. Et là, euh, bon, quand le web arrive, pour des gens comme moi, c'est d'un seul coup un truc complètement fou, avec la possibilité de communiquer en synchrone ou en asynchrone. Enfin, je l'ai découvert tard par rapport à un certain nombre de, de personnes, hein, c'est 91 les premiers, le web, euh, enfin, voilà, Internet c'est encore beaucoup plus tôt, le web 91, et moi c'est 98, 99, voilà. Et j'ai vraiment pris une énorme claque, et je me suis dit, je veux travailler là-dedans. Et euh, un qualiticien, quelqu'un qui travaille sur l'assurance qualité, euh, C'est quelqu'un qui cherche des référentiels. C'est quelqu'un qui a besoin de références. Parce que, en fait, vous pouvez tous parler de qualité. Là, il n'y a aucun problème. Euh, vous, vous avez tous votre avis sur, sur la qualité et votre avis ne vaut pas moins que le mien. Il euh, n'y a personne dans cette salle qui, si vous parlez de qualité, vous êtes pertinent à parler de qualité. Il ne faut pas confondre en fait, qualité et gestion de la qualité. Moi, mon métier, et le métier dont je vous parle aujourd'hui, c'est la gestion de la qualité. Donc, ce n'est pas donner son avis sur un site, ce n'est pas, pas dire « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?»« C'est eh bien, ouais, c'est pas mal, ouais, bon. » Non. C'est vraiment se dire « Est-ce qu'on peut se doter de référentiels, de modèles ?» Le, le premier truc qu'on a fait, c'est poser cette question. C'est quoi un bon site C'est quoi un site de qualité Alors là, bon, qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi un bon site Allez-y. Vous pouvez parler, on va se le tenter en live, deux minutes. Comment Un site sécurisé, oui, la sécurité, oui. Accessible, alors accessible aux personnes handicapées, hein. pas disponible ni des contenus simples. Hein. Quand on parle d'accessible dans nos métiers, il s'agit vraiment de dire accessible aux personnes handicapées, oui. Rapide, performant, ok. Ça c'est petit, joli, alors oui, effectivement, euh, joli, euh, bon voilà. Alors, euh, ben bah, ouais. Voilà un truc qui est très très très compliqué à transformer en référentiel et en règle qualité, mais on y arrive notamment à travers la, le respect d'une charte graphique sur tout le site, ça on arrive à faire. Qui répond aux objectifs des utilisateurs notamment et des gens qui créent le site, donc ça, ça va consister à poser la question de ce que les utilisateurs viennent chercher sur un site. Ouais. Un, un site qui propose des contenus, oui absolument. Voilà, absence d'erreur. Bon, on pourrait continuer un moment. Alors vous voyez, elle est très intéressante à poser cette question. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si on est capable de la structurer, si on est capable de fournir une structure. Et nous, c'est le premier truc qu'on a fait. On est parti d'un annuaire au départ et on s'est dit, tiens, et, et si on essayait de faire de, une espèce de, de tri de cartes, ce qu'on appelle, de rassembler nos liens. Et on est tombé sur un modèle dont euh, je vais vous parler. Donc quand je dis on, c'est Eric Gatteau qui est ergonome euh, et euh, moi-même, euh, il s'appelle vraiment Gâteau, et moi-même euh, donc euh, en, en 2001. C'est un modèle qui s'appelle VPTCS, visibilité, perception, technique, contenu, service. Est-ce que le site est facile à trouver Première chose, visibilité. Alors c'est le référencement, mais c'est plein de choses, on en reparlera, c'est aussi le bouche à oreille, c'est aussi. voilà. Euh, perception, est-ce que le site euh, visuellement et ergonomiquement est facile à utiliser Technique, est-ce que le site fonctionne Contenu, est-ce que les contenus, sont, de manière intrinsèque, sont de bonne qualité Service, est-ce que ce qui se passe après la visite, après le passage sur le site, est-ce que ça se passe bien Alors voilà, visibilité, perception, technique, contenu, service, c'est un modèle en cinq points. Pour le mémoriser, on a retenu euh, un truc de Franck de Paul, un moyen mnémotechnique qui dit, euh, de Franck Paul, pardon euh, qui dit « va pas te croire supérieur ». Ça nous va bien parce qu'en fait, nous, on ne va pas vous parler d'excellence, on vous parle uniquement de garantir la base. Alors ce modèle, on l'a fait en 2001, mais on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait vraiment. On a découvert quelques usages au fur et à mesure. J'en ai choisi deux ou trois très vite pour vous mettre dans le bain. La première chose, c'est cartographier les métiers du web. Dans la visibilité, vous allez avoir tous les gens qui vont avoir pour métier de rendre visibles des contenus et des services. N'oubliez pas, je vais vous le dire plusieurs fois peut-être, ce qui compte dans un site, c'est les contenus et services. C'est ça que vous venez chercher. Donc, vous allez avoir tous les métiers du référencement, du web marketing, de la communication. Dans la partie perception, vous allez avoir tous les gens qui travaillent sur l'ergonomie, le graphisme, euh, la navigation. Dans la partie technique, vous allez avoir tout le développement, back-end, front-end, toute la partie sécurité, performance, tous les aspects hébergement, une partie de l'éco-conception, une partie de l'accessibilité, évidemment. Ensuite, vous allez avoir les contenus qui sont des gens qui ne se sentent pas assez concernés euh, et qui se sentent un peu quelquefois mis à l'écart de cette question de qualité des sites, qui sont les gens qui font les contenus, euh, l'éditorial, le juridique, euh, le truc qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est moins rigolo que de faire des, des pages, produire des pages, produire des contenus, voilà. Euh, et puis, vous avez la personne qui, après une expérience totalement pourrie avec un opérateur internet, vous l'avez au téléphone, euh, en osav et elle vous sauve l'expérience et elle vous fait un truc formidable alors que vous avez euh, quand vous étiez face à l'interface ça s'est pas bien passé ce qu'on voit là donc déjà c'est vous pouvez voir où est ce que vous avez des trous dans la raquette hein, c'est un petit détail si jamais vous faites de la formation vous pouvez voir où est ce que vous êtes plus ou moins solide le problème c'est qu'on a besoin de tout le monde là-dessus. on a besoin de toutes les équipes on a aussi découvert mais beaucoup plus tard à lyon d'ailleurs au Blendway Mix, il y a quelques années, on s'était dans une conf de Karine Lallement, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser ce modèle aussi pour différencier l'UX et l'UI. Expérience utilisateur, interface utilisateur. L'UX, c'est ce qui va vous conduire de passer d'un point A à un point B. Donc j'ai besoin de chaussures, les chaussures sont chez moi, j'ai jeté l'emballage. C'est de la gauche vers la droite. Entre les deux, je vais avoir une interface qui est le site, avec un mix d'ergonomie, de technique, et de contenu. Vous auriez pu utiliser une une boutique, par exemple. C'est une autre interface, effectivement. C'est une autre interface. Et d'ailleurs, quelquefois, si vous aviez une boutique au, au, au pied de chez vous, vous iriez plutôt choisir l'autre que choisir le site web, je pense. Ça va Ça passe bien Bon. Alors voilà ce modèle, ce modèle VPTCS qu'on utilise. Alors euh, la, la question qu'on qu peut se poser. C'est si on a euh, des erreurs qu'on retrouve tout le temps. Et là, je reviens à ce que je vous ai montré en début de présentation. Vous savez, des choses qu'on vit régulièrement, vous, avez des, bah, vous les avez un peu à l'écran, avec les factures mal nommées, les attestations mal nommées, les erreurs qui reviennent, etc. Est-ce que vous pensez que sur le web, on peut retrouver des erreurs qu'on retrouve tout le temps Et nous, à partir de 2004, on s'est dit, oui, il y a des choses. Déjà en 2004, on, on se rendait compte qu'il y avait des choses. Et en fait, ce qu'on a travaillé, donc euh, on travaille là-dessus depuis euh, presque une vingtaine d'années, c'est une liste de règles, une checklist, dans laquelle vous allez retrouver 240 règles documentées, en français, en anglais, en espagnol. Donc par exemple, sur le site, vous allez pouvoir trouver, sur le site où je vous ai mis le lien là, 240 règles. Vous pouvez voir le détail de chaque règle avec une argumentation et pourquoi elles servent. Surtout, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les récupérer, c'est en licence euh, Creative Commons by Sharealike, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation, euh, y compris dans une réutilisation commerciale, vous pouvez vous en servir, et nous, notre objectif, c'est que ça se diffuse. Euh, voilà, alors, euh, on a fait quatre versions, ça se fait tous les cinq ans, jusqu'à présent, 2004, 2010, 2015, 2020, avec des ateliers en ligne, et c'est quelque chose qui va vous permettre de décliner au, au niveau opérationnel, ce que je vous ai dit juste avant. Je vous donne quelques règles pour que vous compreniez un peu à quoi ça correspond. Alors, vous avez vu tout à l'heure l'histoire des factures mal nommées, là. Le nommage des fichiers internes proposés en téléchargement permettant d'identifier le contenu et la provenance. Si jamais vous générez une attestation sur le site Amélie, eh ben, on devrait pouvoir avoir un fichier qui s'appelle Amélie, avec peut-être un tiret, la date, enfin voilà. Là, après, c'est à vous de voir euh, vos cas particuliers. Et puis d'ailleurs, un petit détail, hein, les règles qu'on vous donne, on n'est pas en train de vous dire de les respecter à la lettre. On est en train de vous dire, utilisez-les pour vous améliorer, pour réfléchir, pour mieux servir les utilisateurs. Je vous en reparlerai. Le copier-coller est possible dans les champs de formulaire. C'est dit plus poliment que le tweet, mais c'est la même chose. Hein euh, les comptes ou abonnements ouverts en ligne peuvent être fermés par le même moyen. Celle-là, elle est rigolote parce qu'elle est en train de passer dans la loi française. Enfin, Elle, est, euh, voilà, elle sera dans, la, dans une loi, il y a eu un décret qui est sorti. Euh, on l'a depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est que vous êtes abonné au Monde, vous êtes abonné à un journal, vous vous abonnez en un clic, et après, si jamais vous voulez vous désabonner, vous devez envoyer un recommandé. Non, ça ne va pas, un problème. Donc voilà, ça c'est une règle comme une autre. Encore trois autres, et puis j'irai pas plus loin, un lien de désinscription est présent dans chaque newsletter. Je ne détaille pas, vous devez les utiliser de temps en temps. Hein. Okay. Chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception. Celle-ci, elle est toute bête, hein. Euh, et ce qui est intéressant, c'est plus la façon dont on va la justifier. Là, on va essayer de s'imaginer un utilisateur de l'autre côté qui a, laissé un formulaire, enfin, qui a rempli un formulaire de contact il y a deux mois chez vous. Il vous dit bah, « j'ai pas de nouvelles ». Ça peut arriver. Il vous appelle, il vous, il vous dit « j'ai rempli un formulaire de contact il y a deux mois ». Et là, vous dites « non, non, bah, nous on n'a rien reçu ».« Si, si, j'ai un mail là, de votre serveur qui me dit « on a bien reçu votre demande ». Et je vous disais que… » Et là, on a de la traçabilité, vous voyez donc en fait, en tant qu'utilisateur, vous appréciez de pouvoir vous appuyer là-dessus. Dernière règle, l'achat d'un produit ou service est possible sans création de compte. On essaye nous de la déployer en ce moment, on galère, mais c'est demandé par beaucoup d'utilisateurs. Ça va toujours Vous avez faim Alors, euh, pour revenir un petit peu, alors ça a l'air... Euh, vous allez entendre beaucoup parler, beaucoup de checklists, de trucs. Il euh, y, y a quelques éléments, enfin c'est un métier en fait. Il y a des métiers là-dedans, il y a des métiers derrière. Il y a un petit peu de, de trucs conceptuels à avoir. Alors, dans les années 30, en fait, dans l'aéronautique, sont arrivées les checklists parce qu'il en fait, y a eu des accidents à répétition où on s'est rendu compte que c'était les mêmes erreurs qui survenaient. Et euh, ils se sont dit que bah, serait peut-être intéressant de mettre en place des checklists. Dans l'avion, vous pigez bien l'intérêt d'une checklist. il n'y a pas de problème. C'est arrivé dans l'aéronautique. Pourquoi Vous aimez bien parce que bah, vous voyez bien les risques, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Dans les domaines où on a des risques évidents, ça se fait bien. Alors, au passage, je vous conseille un livre d'un chirurgien américain qui s'appelle Atul Gavande, qui s'appelle The Checklist Manifesto. C'est un chirurgien de l'OMS à qui on a demandé de mettre au point une liste pour les conditions opératoires dans le monde entier. Ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte qu'avec une checklist, ils arrivaient dans huit hôpitaux du monde entier, de diminuer quelque chose comme 40 ou 50 le nombre d'accidents post-opératoires, un truc totalement délirant. Mais pour faire cette checklist, il a énormément travaillé sur ce qui se passait dans l'aviation et dans notamment le métier de la construction, la construction de gratte-ciel. On utilise beaucoup de checklists parce que c'est des domaines où on fait vivre des objets complexes et avec plein de métiers qui y vont ensemble. Vous me voyez venir un peu Plein de métiers qui vont ensemble avec des trucs compliqués qui doivent avoir l'air super simples pour les utilisateurs, qui sont super compliqués à faire, ça vous dit quelque chose Voilà, on parle du web aussi. Ce livre est génial, il n'est pas dispo en français pour l'instant, mais c'est vraiment un bijou, très très très intéressant. Enfin, pour moi au moins, c'est mon métier. Donc. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le web Sur le web, depuis quelques années, euh, depuis en gros, pour nous, la bascule de l'assurance qualité web, et la pertinence de ce qu'on disait depuis en gros 2000, c'est l'arrivée du RGPD, le 25 mai 2018. On a d'un seul coup euh, un règlement européen avec une mise en application immédiate et euh, grosso modo euh, des amendes immédiates et ça tombe même pas un mois après euh, le, le truc. Donc euh, d'un seul coup euh, les entreprises, 20 millions d'euros euh, ou 2 de dollars, et non 20 millions d'euros évidemment pas de dollars, c'est européen. Euh, 20 millions euh, d'euros de, ou 4% du chiffre d'affaires mondial. D'un seul coup, quand on parle au manager, on dit « attendez, là, les activités web, là, notre pauvre mailing list, là, est, est, ça craint ». Et puis, euh, à partir de 2016, il commence à y avoir des procès, notamment aux États-Unis, sur de la discrimination. Donc l'accessibilité, vous en entendez parler, c'est un sujet, ouais, bon, je fais ce que je peux sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Non, non, là, on a des entreprises dans plusieurs secteurs qui reçoivent des lettres aux états unis vous entendez le mot procès et USA, je peux vous dire que les entreprises, euh, quand vous entendez les mots procès et USA dans le cadre d'une entreprise, en général, vous réagissez assez vite. Euh, vous avez la question de la sécurité, vous savez que c'est très important. Et puis il y a un autre sujet qui est l'environnement, l'éco-conception web, qui est en train d'émerger, qui est pas porté forcément par un risque évident pour l'entreprise en elle-même, mais qui est porté par tout le monde en ce moment. C'est un risque systémique dont on sent très bien l'urgence, et est, il est un peu différent, mais je le mets dans cette catégorie. En fait, vous avez, comme dans l'aéronautique, des risques qui commencent à apparaître. On commence à voir que ça commence à devenir chaud. Et ça, c'est à la fois une mauvaise nouvelle dans le sens où, bon, il bah, va falloir se coltiner des trucs qui sont dangereux, et c'est une bonne nouvelle dans le sens où vos métiers sont des métiers importants. Des métiers où il se passe des choses, des métiers où c'est pas, ouais, vas-y, fais-moi un site, là. Non, on va faire un site, on va réfléchir, on va regarder, on va voir s'il y a des soucis, et voilà. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est un peu long à émerger, vous dit quelqu'un qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Alors, comment on fait en pratique Je sais pas comment je suis au niveau temps, il me reste combien de temps T'en vas. Ok, cool. Euh, bon, alors, alors, si je vous donne une checklist... Vous êtes des êtres humains et normalement en tant qu'être humain, si je vous donne une checklist, vous allez faire un truc, vous allez vérifier. Et ce n'est pas si évident que ça. Et c'est un truc qui est dit dans le bouquin de, de Atul Gavande, c'est qu'en fait, bah, peut-être que vous allez passer euh, beaucoup de temps à faire un audit, euh, vérifier que vous n'êtes pas très bon, puis vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas très bon, euh, ou que certains trucs ne sont pas bien. Ça va vous alerter, et ensuite vous allez essayer de les corriger, puis vous allez revenir refaire un audit. C'est une possibilité. Quand vous regardez ce que vous faites au niveau du contrôle technique, ça vous arrive d'aller montrer votre voiture comme ça, pour le fun, au contrôle technique, là Juste, tiens, j'irai bien contrôler ma bagnole. Non, vous y allez parce que vous êtes obligé. Euh, parce que c'est la loi. Et quand vous y allez aussi, deuxième truc que vous faites, vous n'y allez pas avec une voiture défoncée. Vous y allez avec une voiture euh, qui, vous avez, si vous savez que vous avez les freins un peu légers, vous y allez avant. Donc euh, cette notion d'audit, surtout avec des checklists pleines comme celle que, dont je vous parle là, 240 règles, vaut mieux faire un audit plein quand on a déjà euh, travaillé dessus. Donc nous on a décidé de travailler, en tout cas moi, sur la partie formation-sensibilisation. C'est ma principale activité maintenant, c'est de dire, de, tout le monde, les commerciaux, les managers, tout le monde, les développeurs, les ergonomes, tout le monde parle le même langage, tout le monde se parle, et je vous en reparlerai. Au stade où j'en suis, surtout cette année, je commence à dire qu'il risque de se passer la même chose là que ce qui s'est passé dans l'industrie, c'est-à-dire il y avait des gens qui travaillaient sur la qualité, il y avait des gens qui travaillaient sur la sécurité, il y avait des gens qui travaillaient dans l'environnement, dans des secteurs comme la chimie, filière bois, fabrication d'ordinateurs, et à un moment, on a rassemblé ces sujets pour faire des directions qualité, sécurité, environnement, et je pense que c'est ce qui va se passer dans les grandes entreprises, alors vous, ça je pense que dans, on n'est pas forcément, il y a souvent des prestataires des tailles moins importantes, nous on est une dizaine de personnes, donc évidemment on ne va pas avoir des directions monumentales, mais on va aller vers cette notion de gestion transversale de ces risques-là, de les gérer ensemble. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne les affaiblit pas, au contraire, ça permet de les relier beaucoup plus haut au niveau des prises de décision. C'est-à-dire que des sujets qui sont d'un seul coup très importants et reliés au management au plus haut niveau. Alors, WordPress. Juste comme ça. Il n'y aura qu'un slide sur WordPress, mais c'est quand même important. J'en avais un peu parlé au WordCamp Bordeaux il y a 3-4 ans. Alors évidemment, le corps c'est déjà beaucoup plus avancé. Il y a beaucoup de choses qui se font sur la qualité et on délègue énormément de choses au cœur de WordPress pour faire beaucoup de choses déjà. Ensuite, il y a les thèmes. Il se passe énormément de choses au niveau, sur les thèmes parce que ça gère le front-end, et que sur le front-end, notamment sur la partie accessibilité, bah, il se passe des choses fondamentales. Euh, c'est vraiment une des clés. Le choix de votre thème, c'est vraiment, faites-y très attention. Il existe des répertoires de thèmes, je crois que c'est Joe Dolson qui référence des thèmes, euh, word, oui, okay, des thèmes euh, accessibles, c'est très important. Les plugins. J'ai discuté euh, tout à l'heure avec un, un créateur de... Grid Grid Builder, je crois, euh, qui me disait, bah, nous, il travaillait énormément sur ces questions accessibilité, etc. Mais il me disait, mais non, mais les gens ne me le demandent pas. C'est pas grave, quand vous achetez une voiture, euh, vous ne demandez pas ce qu'il y a au niveau assurance qualité, vous êtes habitué à la payer. Euh, dans l'aéronautique, vous ne dites pas, euh, le, le pilote, là, vous êtes sûr qu'il déroule une checklist Non, non. Allez-y, euh, ça, ça se fait, c'est transparent. Ça se remarque, en fait, tout ce travail sur la qualité se remarque quand vous ne le faites pas, en fait, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait au niveau des plugins. Les plugins en eux-mêmes peuvent travailler sur la question qualité, accessibilité, euh, respect des données personnelles, sécurité, e-commerce, UX, il y a plein de choses à faire. Et aussi, vous pouvez déléguer à certains plugins sur la sécurité, je ne donnerai pas de nom, sur le SEO, sur des choses, vous pouvez déléguer des choses. Pour leur dire, voilà, c'est eux qui vont gérer la partie qualité globalement sur le site. Et puis il y a un gros sujet, c'est les contenus et les services, c'est ça, c'est soit vous, soit vos clients suivant du côté où vous êtes. Et là, il se passe des choses. Euh, à vous d'éduquer, de bien rappeler qu'effectivement, bah, quand il n'y a pas de support de SAV, quand il y a un client qui ne produit pas des bons contenus, le site il ne sera pas bon, hein. même avec une bonne agence, même avec des gens qui travaillent techniquement très bien. Ça ne marche pas. Ça va toujours. Bien. Ça concerne tout le monde. Ça concerne absolument tout le monde. Vous avez d'un côté, j'ai repris le modèle VPTCS parce qu'il permet de voir où sont les prestataires. Les prestataires sont souvent côté visibilité, perception, technique. Ils ne peuvent pas travailler sans des gens qui produisent des contenus et services. Hein, si, sinon, c'est une coquille vide, hein, c'est l'installation du WordPress par défaut. Euh, il ne se passe rien, il faut commencer à produire des contenus. Et des services. Parce que souvent, vous ne venez pas chercher des contenus, vous venez aussi chercher des services. Une livraison, un passeport, vous, vous attendez des choses qui se passent dans la vraie vie. Et puis, il y a un problème, c'est que quand vous travaillez en tant que prestataire pour des clients, ou quand vous êtes client que vous travaillez avec des prestataires, bah vous êtes sur un super écran, en haut débit, tout se passe bien, vous vous parlez, alors t'as vu, mon site il est beau, etc. Et de l'autre côté, il y a des utilisateurs, quelquefois d'ailleurs c'est vous-même qui allez changer de contexte, avec un handicap, euh, avec euh, des problèmes d'électronisme, de compréhension des contenus, avec des gens qui sont des personnes âgées, avec des enfants, avec des réfugiés, avec des gens qui sont en, en basse connexion, avec des gens qui sont connectés depuis l'étranger. Et ces utilisateurs, vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est comment les rendre visibles. Voilà. Donc il y a plein d'utilisateurs de l'autre côté. Donc tout le monde est concerné. Les... voilà. L'idée nous compose, c'est de dire sur l'accessibilité, sur la performance, sur tout ça, euh, est-ce qu'on a une culture, est-ce qu'on a des contextes utilisateurs qu'on partage, est-ce que quand je vous dis, oui mais là tu as tel utilisateur à qui il va arriver telle chose, est-ce qu'on parle de la même chose, est-ce qu'on a le même vocabulaire après, vous pouvez devenir expert dans plein de sujets. Nous, ce qu'on dit, c'est combien 10 minutes encore Super, super, c'est parfait. On est bien. Vous allez manger à l'heure C'est cool. Moi aussi. Euh, donc, euh, est-ce qu'il existe un socle commun dans le web J'ai fait pas mal de confs, y compris à l'étranger. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans le monde, bon, quand vous faites de la médecine, il y a deux trois trucs que vous savez. Quand vous êtes médecin dans le monde entier, vous avez deux trois trucs vous savez. Euh, vous avez des gens qui sont capables de prendre le pouls. Donc des médecins généralistes, et puis vous avez des gens qui sont capables de faire un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme. Ce ne sont pas les mêmes personnes, et elles bossent ensemble. Donc il nous faut des généralistes, il nous faut un socle de compétences. Ça, c'est ça que je pousse, et j ai, j ai vraiment, vous allez me prendre pour un mégalomane au dernier degré, mais mon objectif c'est de faire que ce truc-là devienne absolument, dans le monde entier, un socle de base. On en a besoin, les utilisateurs en ont besoin, on va y aller. Ouais, Peut-être on ne réussira pas, mais on va essayer. Je vais finir sur une question sur ce que on peut y gagner nous tous euh, au niveau de la communauté du web. Alors euh, d'abord du sommeil, c'est que c'est tout bête, mais euh, en fait c'est pas très agréable et dans tous les métiers c'est pareil hein, d'aller se coucher en se disant tiens est-ce que j'ai pensé à faire tel truc est que euh, voilà il s'agit de sécuriser les choses. Peut-être je vais encore reprendre le cas du, du pilote d'avion. Un pilote d'avion, ça sait faire des choses très compliquées. Par exemple, vous pouvez aller d'un point A à un point B, un pilote, il peut vous amener, vous faire un vol, voilà. Euh, si je vous donne une checklist et que vous la, vous la bossez, vous n'allez pas devenir pilote. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un pilote qui va dire, eh bien, je peux me tromper sur un certain nombre de points de base, et euh, je sais faire des choses beaucoup plus compliquées, mais ça, peut-être que je peux me tromper. Et c'est une marque d'humilité. Souvent, pour nous, c'est très difficile, notamment avec certains secteurs. Alors, euh, ce que nous disait Atul Gavandé dans le checklist manifesto, c'est que vous ne devinerez jamais qui a bloqué le plus sur les checklists. C'est les chirurgiens top niveau qui sont des dieux de la chirurgie, euh, mais qui, des fois, malheureusement, amputent la jambe gauche au lieu de la jambe droite parce que c'est arrivé ou qui euh, opèrent pas le bon patient. Ceux qui ont suivi, c'est les infirmières et les infirmiers qui disent « Ouais, ouais, on peut se tromper. Voilà. » euh, Arrêtez de prendre le melon, ce n'est pas parce que vous savez faire des choses compliquées que euh, vous ne pouvez pas vous tromper sur des trucs de base. C'est un, un peu euh, de l'humilité. Et ça, ça aide aussi pour travailler de manière un peu plus sereine en se disant « Ça, c'est sous contrôle. » Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que je sais faire un, des sites parfaits. Hein. Si vous allez sur quoi, vous trouverez des, des trucs, euh, ça ne va pas. quoi. Je sais. Mais euh, sur un certain nombre de trucs, on a, on a pris le temps de regarder, on s'est formé, puis quand on conçoit, on fait gaffe. Euh, voilà. Euh, du sens. Alors ça, c'est un truc qui est hyper présent depuis plusieurs années dans le web. Euh, et euh, en ce moment, c'est ce qui ressort de partout. C'est-à-dire que quand on bosse, on a besoin de sens, on a besoin de reconnaissance. Alors effectivement, si jamais les gens pensent que vous pouvez faire un site comme ça, vite fait, euh, tranquille, et qu'il n'y a pas de risque, et que c'est cool, et que... Euh... Non, non. Euh, vos métiers sont des métiers qui sont techniques. Réussir à faire un site très simple... Quand euh, on, est, on doit gérer des choses, c'est extrêmement compliqué de faire des choses simples. Voilà, pour faire simple. Bref, euh, on a besoin de sens. On a besoin de reconnaissance dans nos métiers, comme dans les autres métiers, et on est en pleine industrialisation, et c'est ça qui est en train de se passer. Alors, il y a aussi un petit détail, hein, c'est les sous. Alors, euh, ce que vous dépensez tous les jours en non-qualité, vous ne le voyez pas. Vous ne le sentez pas. Lorsqu'une personne démissionne, quitte l'équipe, lorsqu'il y a du turnover, lorsqu'il y a des bugs, lorsqu'il y a des clients qui appellent, lorsque deux personnes se sont mal comprises dans vos équipes, lorsque... « Ah ouais mais tu m'avais dit de faire un menu, j'ai fait une barre de recherche, mais qui se dit, je pensais que c'était une modale, machin... » C'est de l'argent. C'est du temps. Et en fait, au niveau français, les études qui ont été faites estiment entre 5 et 10, 15% du PIB, la non-qualité. C'est-à-dire les trucs qu'on fait ou qu'on défait. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez... Euh, euh, Je sais pas moi, 100 000 euros de dépenses euh, entre les salaires et les cotisations, et ben vous pouvez compter que vous avez 10 de ça qui sont passés à faire des trucs qui, qui auraient pu ne pas être dépensés. Alors vous n'allez pas complètement flinguer la non qualité, d'autant que quelquefois elle est utile pour, pro pour, pour euh, progresser, presque toujours d'ailleurs. Mais on a à y gagner vraiment, on a à y gagner. Et il euh, y a aussi de la non qualité chez les utilisateurs. Hein. Celui qui veut vous demandez à une personne handicapée, par exemple, de résilier un compte euh, en envoyant un recommandé, allez-y, vas-y, utilise l'imprimante, tape ton truc, euh, imprime, vérifie, euh, va déposer le, le recommandé à la poste. Euh, voilà, C'est quoi ces coûts de non qualité quand ça aurait pu faire très simplement en ligne Parce qu'il y, y a des externalités positives. Et d'ailleurs, ça sera mon, ma dernière euh, ou avant-dernière, il faut savoir que sur ces coûts de non qualité, en fait, notre secteur... J.B. vous en a parlé tout à l'heure. Notre secteur a un impact qui est non négligeable. Alors, l'essentiel de l'impact de notre secteur est lié à de la consommation de d'eau, de, de, de production de d'outils pour accéder au numérique. Nous, au niveau des sites, faut garder présent les ordres de grandeur. C'est quand même pas, c'est pas en optimisant un JavaScript que vous allez, euh, voilà, c'est un peu le syndrome du pipi sous la douche. Il ne faut pas délirer. Hein. Quand vous achetez un quand vous renouvelez votre ordinateur, ce ne pas la, les mêmes ordres de grandeur. N'écoutez pas aussi ce qu'on vous dit sur le streaming ou le mail, faites très attention à ce qu'on vous dit sur les ordres de grandeur, c'est vraiment essentiel de, garder, de rester euh, présent à l'esprit. Euh, je crois que c'est en 2018 qu'il y a eu 20 millions de colis qui sont repartis à l'expéditeur en France. Euh, donc là c'est pas euh, un javascript optimisé, hein. là c'est des camions qui roulent sur la route. Hein. Donc attention, juste le fait d'une mauvaise livraison, un mauvais produit, les gens qui renvoient des choses, ça a de l'impact. Et puis pas du petit impact, hein. on parle de gasoil. Hein. Voilà. Donc voilà, on peut avoir un impact écologique très important dans nos métiers, d'abord en consommant moins et aussi en facilitant, grâce à la qualité de ce qu'on fait en ligne, en essayant d'avoir un maximum d'externalités positives. Voilà, donc c'est pas négligeable, et si jamais on a euh, 10% de notre secteur, euh, ou de l'impact de notre secteur en non qualité, bah, ça veut dire qu'on a un gisement de 0,5%, euh, ou 0,3, 0,4% si on part sur 4% du, de, de, de l'impact mondial. Euh, bah, c'est pas négligeable, et on a des choses à faire là-dessus. Pour finir, ici, vous êtes plein, il y a plein de gens euh, qui travaillent dans le web, qui travaillent dans l'informatique, euh, ça se voit pas, mais on est plusieurs centaines de milliers en France. Nous sommes une industrie. Et dans les industries, vous aimez l'assurance qualité. Vous aimez l'assurance qualité quand vous achetez des produits chimiques. Vous aimez l'assurance qualité quand vous prenez l'avion. Vous aimez l'assurance qualité quand vous achetez une voiture. Vous ne vous posez même pas la question, mais vous l'aimez, ça va de soi. Hein. Vous êtes content qu'il y ait eu des tests sur la sécurité, les airbags ils fonctionnent. Ouais, ouais c'est bien, super, continue, très bien. Voilà. Vous allez aimer l'assurance qualité dans le web. Et ben, ça sera ma conclusion. Je vous remercie. On ne sera pas parfait, mais euh, sur ce sujet, faites des trucs. C'est bien pour les gens. Merci, Élie. Est-ce qu'il y a des questions Lève la main. Oui, il y a des questions juste ici et là-bas. Euh, bonjour, merci pour, pour la conférence. Si demain, on veut se lancer dans la qualité web... On commence par quoi On se tape la, la brique de 240, 240 règles. Par quoi est-ce qu'on commence Je suis pas une conférence. <rire> non, alors On va d'abord parler d'assurance qualité web. Vous pouvez démarrer en vous intéressant à tous les référentiels. Il y a plein de gens qui démarrent en s'intéressant à des sujets spécifiques, par tropisme ou par nécessité. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui travaillent par exemple, qui deviennent actuellement experts accessibilité et qui ensuite vont élargir leurs connaissances, ça marche très bien. Euh, vous allez avoir des gens qui vont démarrer en ce moment à fond sur la sobriété, euh, sobriété numérique je pense pas que ça soit intéressant de se fader les 240 règles de manière euh, euh, bourrine euh, je pense que c'est intéressant de comprendre de quoi il retourne, de se poser des questions des enjeux et ensuite votre chemin euh, vous amènera à, à travailler quotidiennement là dessus, pas parfaitement mais on est assez cool de ce côté là voilà, parce qu'on arrive de loin et ça va durer longtemps ça répond à ta question il y a une autre question ici, c'était ici. Ah, C'est toi qui tiens oui. ouais. Merci Elie. Euh, J'entends parler du X, évidemment. Okay, okay. Il est fait... okay. Ah. Je suis là, je suis là. <rire> J'entends parler du X, évidemment, enfin du X, ergonomie, accessibilité, etc. C est, c est, ça fait très plaisir. Euh... J'aimerais savoir ce que tu penses euh, des cookie wall euh, liés justement à RGPD. Tu avais l'air euh, assez agréablement conquis par euh, la mise en place de RGPD. Euh, moi, je suis euh, désagréablement... Euh, je, je vis une expérience très désagréable à, à passer ma vie à cliquer sur euh, « oui, j'accepte les cookies » ou « non, je refuse les cookies ». Moi, je les accepte tous. Euh, et puis après ben, on va cliquer sur une pop-over, euh, voulez-vous à la newsletter Non, j'ai pas du tout lu la page. Et puis après on va autoriser aussi euh, la localisation. Enfin, j'en peux plus en fait moi de ça et, ouais. et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors euh, j'ai une histoire compliquée avec les cookies. J'ai publié en 2001, j'avais dans une newsletter, j'ai dit vous allez voir dans 15 ans pour accéder à un site web, il faudra, faire 5, euh, faudra cliquer 5 fois sur OK. J'ai retrouvé le truc en 2001 parce que ça commençait à discuter au niveau de l'Europe. Cette loi. Donc j'ai écrit un bouquin, un, pas un bouquin. Écrit un bouquin, mais là c'est pas un bouquin, c'est un billet qui s'appelle Cookie le grand bug, où je pense que au niveau européen et voire même mondial, on a euh, insens, insensibilisé en fait un continent entier, voire des gens dans le monde entier sur cette question des cookies. Donc nous, depuis le début, on a des règles qui consistent à dire l'objet. Alors je ne je, ouais, je connais pas par cœur, tu vois, tranquille. Euh, L'objectif des cookies et les limitations inhérentes à leur refus sont expliquées. En gros, tu dis à quoi ils servent et tu dis ce qui se passe quand tu les refuses. Cette règle-là, elle est intéressante au niveau qualité. Au niveau européen, ce qui s'est joué, c'est la lutte contre Google et c'est la lutte contre les GAFAM. Ils ont eu, pour moi, c'est une très mauvaise réponse, y compris au niveau écologique, parce que je voudrais voir le coût écologique des fenêtres cookies au niveau européen, voire mondial. C'est juste monumental. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Moi, j'aurais mis très clairement dans la loi, voire dans les lois, de dire, si vous mettez un cookie, un cookie vous dites pourquoi vous le mettez, et les raisons, enfin, les, les, ce qui se passe si vous le refusez. Ça n'aurait sans doute pas suffi à bloquer le marketing direct. Le RGPD a eu comme avantage, mais les cookies, c'est pas forcément le RGPD uniquement, hein, c'est pas ça seulement, hein, ça date de bien avant. Le RGPD fait qu'on a quand même une arme pour sanctionner. Et le RGPD n'est pas en question. là. Il hein. euh, y, y a ce qui se passe sur les cookies et de l'autre côté, voilà, la généralisation du consentement. L'avantage du RGPD, c'est que des entités comme la CNIL, CNIL pardon, ou d'autres peuvent sanctionner sans forcément s'appuyer euh, sur des règles précises. Voilà. Je, je le déplore, je ne sais pas comment faire. Euh, pour moi, il euh, faut taper sur les acteurs du marketing direct qui abusent. Il y a plusieurs stratégies. La CNIL fait des gros, des gros exemples. L'Espagne... Euh, éclate des tout petits acteurs, toutes petites amendes, mais plein, plein, plein, plein. Moi, je serais plutôt comme ça. Moi, j'enverrais des toutes petites amendes, genre, ouais, vous venez de vous prendre 300 euros parce que vous avez déconné sur votre newsletter. Voilà. Enfin, pas 300, 3000 il, il y a une question d'abord, là, juste là, et après. Oui, merci pour la conférence. J'avais une question sur le modèle économique d'OpQuest. Euh, on le connaît un petit peu aujourd'hui, mais j'imagine que pour conquérir le monde, comme vous le disiez, ce que, ce que je vous souhaite, il faut des moyens. Mmh. Du coup, est-ce que vous avez déjà une vision de, du modèle économique euh, pour le futur Oui, alors on a décidé... Euh... Alors bon, bah, désolé, moi j'avais pris soin de ne pas euh, dire le mot certification dans ma conférence. Je ne sais pas si vous avez vu. C'était quand même... Euh... Zut, me mets là, me Donc, On a un premier modèle, effectivement, c'est les gens qui passent directement la certification. Donc ça, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Plus le fait qu'on a choisi de, de ne faire que cette formation et cette certification. Donc c'est un produit presque unique et puis des formations de référents et de formateurs pour les gens qui vont faire un peu de management ou de formation. Donc on se limite à ça. C'est un modèle économique. Et un deuxième modèle économique où on s'appuie sur tout un écosystème de partenaires il y en a, il y en a même dans la salle, qui vont eux proposer des audits, des formations complémentaires, des outils, plein de choses. Donc voilà le modèle en gros. Donc là on vit de deux choses, on vit de gens qui achètent la formation et d'abonnements partenaires ou de partenaires qui travaillent avec nous et qui proposent ou revendent des choses qu'on fait. Voilà. Euh, en termes de moyens, euh, est, on est clairement en train de faire un truc en, en sous-moyens par rapport à ce qu'on veut faire. Euh, C'est du bootstrap. Mais c'est chouette aussi, parce que bah, des fois, vous avez vu des boîtes qui accélèrent à fond, avec des, des, gros, des gros arrivées dessous, et puis bah, pff, voilà, c'est voilà, voilà, très compliqué. Mais alors, on a besoin que vous parliez d'OpQuast, parce que ça n'est pas facile, c'est ce que je raconte à tous mes collègues, en fait, ça fait 20 ans que je me balade et qu'on a des gens qui disent « T'es un gars comme ça, t'es super toi, je t'aime bien, t'es bien, bien l'OM, allez, ciao, maintenant tu me laisses bosser, t'es mignon. » donc voilà, c'est un peu ça. Donc on a besoin de vous aussi pour pousser, on a besoin de vous pour passer l'assertif, pour parler à vos managers, pour dire « Attends, il y a un truc gros là qui est en train de se passer ». C'est ce qu'on est en train de dire là en ce moment. Et quelque chose me dit que peut-être qu'il se passe quelque chose. J'ai une dernière question, moi aussi, c'est un peu pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des sites qui ont trouvé, euh, quand on rentre dans leur page, ils ont trouvé le moyen... Pour ceux qui vont au cinéma, je ne vais pas citer le site, mais ils le connaissent tous. Quand je clique sur un lien, sur un film, je tombe sur une page où soit tu acceptes mes cookies, je te les donne, tu es obligé de les prendre, ou soit tu payes 1,99€ par mois. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une protection de data, si c'est du piratage sur le PC. Enfin voilà, Il y a un peu tout ce qui concerne ce coût maintenant que tu es obligé de payer pour euh, aller sur le site presque. Alors le problème avec l'assurance qualité, c'est qu'on n'est pas là pour... On n'est pas en état de lutter contre des modèles économiques ou des déviations économiques. Quelquefois, il y a une espèce d'incompréhension, il y a des gens qui me font signe, qui me disent « Regarde là, il euh, y a un truc ils font un truc pas bien, il faudrait euh, que ça soit... Euh... » C'est pas ce que je dis que tu dis, hein. Voilà. Mais on, ça peut remonter. Euh, typiquement, sur la pub, il y a des abus monumentaux. Euh, sur les cookies, il y a des abus monumentaux. Donc nous, on arrive à un moment de faire rentrer dans des référentiels des trucs qui sont vraiment... Euh, je sais pas, on a fait rentrer le fait que... Euh, on ne te, te met pas un compte à rebours avant de t'afficher de quoi fermer ta fenêtre, tu vois, ça c'est des trucs, voilà. Après sur ces modèles-là, ces modèles, euh, bon, il y, y a des vraies cochonneries à faire, il y, y a énormément de cochonneries. Quand tu fais un achat sur euh, deux billets de train, on va dire, sur un grand acteur de la vente de billets de train, euh, tu vas te retrouver avec une espèce de proposition pour 16 euros, enfin, tu as des trucs qui sont scandaleux. Je ne sais pas comment les faire rentrer, nous en fait... Euh, on ne on veut surtout pas que vous nous perceviez comme des policiers du web. Quoi. On n'est pas là pour faire euh, régler la loi. On est juste des gens qui, si jamais vous avez envie d'améliorer les sites, on est là, vous pouvez utiliser ce qu'on fait, c'est cool. Ne vous prenez pas comme des... D'ailleurs, on ne fait plus d'audit. C'est carrément, on n'évalue plus les sites. Voilà. Parce que, pour l'instant, peut-être qu'à un moment, on y reviendra. Je fais gaffe à ce que je dis publiquement parce que ça risque de me retomber dessus. Regardez, là, il a dit ça. Là. Merci Ellie, merci beaucoup pour ta conférence.